Vous regardez actuellement la troisième partie de l'interview d'Alexandre. Donc si vous n'avez pas encore vu les deux premières parties, je vous invite à prendre un peu de temps pour les regarder, parce que vous comprendrez beaucoup mieux la suite de l'interview.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 aigris quoi. Il y avait une sorte d'envie qui se créait, qui ah, disais euh, pourquoi est-ce que les places ne sont pas inversées ah mais totalement. Et, et, je, et je pense que le bonheur des autres me faisait mal. Ça m'énervait. Je, je, je ne supportais plus voir des gens réussir dans un milieu plus ou moins proche de ce que j'espérais, le domaine artistique. Ça me, vraiment, ça me faisait mal. Et je me souviens très bien, comme ça, de voir des...